שמורגן, עליידן לתיוס חושר דויילאולו נשמטה ומורדכאי בניצרק ופני בת אסתר, שלושה אחים שתי אחיות ואחד נוחרית מת אחד מבעלי אחיות נוחרית ומתה אשתו של שני ואחר כך מת נוחרית a reizo asura alav olamit uil venesra alav sha'a achat shlosha achim u shnayim me'nsoim shtay achiyot va'echad nsoim nochrit geresh echad mi'alach achiyot etishtovu on continue avec les histoires des trois frères dont deux sont mariés à deux sœurs avec une nouvelle situation je crois que c'est le dernier cas de figure sur le sujet du Pérec. ouais il me semble exactement ouais donc maintenant on a trois frères Jovan Rouven, Shimon et Yosef dont deux qui sont mariés à deux sœurs Shnei Chayot Chayot et Shimon qui sont mariés à Rachel et Léa. et ensuite Vechan on a le troisième Yosef qui est marié à une étrangère à Osnat ok alors maintenant, on va découvrir un autre cas. C'est Met Echad Mibale Achayot. Il y a eu un des deux frères mariés à une des sœurs qui est décédée. En l'occurrence, Reuven, il est mort. Et maintenant, il y a Rachel qui est reposé au hiboum devant Yosef uniquement, pas devant Shimon. Et ensuite, Vekanas Kanas Nochrit et Et après, celui qui est marié à l'étranger, donc Yosef, qui est marié à Osnat, il a fait le hiboum à Rachel. Pourquoi pas? Et qu'est-ce qui se passe ensuite Et après, la femme du deuxième, donc Léa, elle décède. Et après quoi Après, c'est celui qui est marié à l'étrangère, donc Yosef, qui décède. La Michelle me dit, voilà que maintenant, cette femme-là, elle lui sera interdite pour toujours. où il va sera cest à qu'elle a été un instant interdite. Et on explique un petit peu mieux la scène. C'est pas compliqué. D'abord, vous savez que la belle-sœur, la sœur de la femme, uniquement. La sœur de la femme. Lorsque la femme décède, on a le droit de se marier avec la sœur de la femme. C'est une des rares incestes qui devient permise lorsque la cause décède. En général, prenez le cas d'une belle-mère. Lorsqu'une femme décède, le gendre n'a pas le droit de se marier avec sa belle-mère. Parce qu'un interdit, il perdure. Lorsque deux frères sont mariés avec chacun avec des enfants, il y a un frère qui meurt, l'autre n'a pas le droit de se marier avec sa femme aussi. Mais spécialement avec la belle-sœur, la sœur de la femme, la Torah a insisté. le mm ha'otar, -hmm. l'otikar lulitzor, l'otikar lulitzor, l'egalat havata bechayia. Je ne sais plus comment c'est exactement dans le pasuk, mais c'est que quand elles sont encore vivantes que les deux sont interdites. Si divorce une, il ne peut pas se marier avec l'autre. Mais s'il y en a une qui décède, il de se marier avec la sœur. Ok, c'est une donnée de base. Je reviens maintenant dans un cas de hiboum. J'explique d'abord le principe théorique avant de l'appliquer dans le cas concret. On a dit la sœur. Euh, la sœur de... c'est Réuven qui est marié à Rachel, par exemple. Et, et Shimon qui est marié à... Non, on va, on va prendre... Euh, Reuven qui est marié à Rachel. Lorsque Rachel décède, Reuven a le droit de se marier avec Léa, sa sœur. D'accord En théorie. Maintenant, on va se retrouver dans une situation un petit peu délicate. C'est que Reuven, il est marié à Rachel. Et là, il hein, y a Shimon qui décède... Pendant que Rachel elle est encore vivante. On va prendre le cas le plus élémentaire à la limite. Après, on va arriver au cas de Michelin. Ça y est, je trouvais dans je vais l'expliquer. On a Réouven, on prend un sable, On laisse tomber le troisième frère pour le moment. On a Reuven et Shimon, chacun qui est marié avec Rachel et Léa. Reuven décède. Rachel, elle est en théorie préposée au hiboum devant Shimon. Mais elle ne peut pas faire le hiboum parce que c'est Shimon, il est déjà avec Léa. Imaginez que maintenant, Léa, elle décède maintenant pendant cette situation. Cinq minutes après le décès de Reuven, Léa décède. Shimon, il va se dire bah, écoute, c'est super. Hein, deux de, de choses l'une. « Cette Rachel maintenant, elle a interdit interdite à Shimon par qui ?» Plus personne n'interdit. Si c'est par rapport à sa femme, la sœur de sa femme, une fois que sa femme elle est décédée, elle on se de marier avec elle. Si c'est par rapport à son frère, son père est décédé sans avoir d'enfant, sans d'enfant, donc elle est devenue Yevama. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. Étant donné qu'au moment où elle vient en hiboum, e elle ne peut pas faire le hiboum. E parce que pour le moment, Léa, elle était encore vivante. Ouais, on a dit que Rouven, quand il décède, Léa, elle est encore vivante, et Léa, elle décède 5 minutes après, une minute après, 5 secondes après, même si ça vous intéresse. Ils ne sont pas morts ensemble, Rachel et, et Léa. Il d'abord qui décède. Euh, Rachel, qui de qui, en théorie, c'est le moment de décider ce qu'elle est Yévama ou elle n'est pas Yévama, on lui dit quoi On lui dit non, tu pas Yévama parce que tu es la sœur de sa femme. Tu es sa belle, tu es la sœur de sa femme. Tu, donc tu pas préposé à Shimon. Puisque tu es pas préposé à Shimon, tu n'es plus marié était plus, plus pas vraiment. Mais même mieux que ça, il y avait un troisième frère, il y avait Youssef. Et là, on commence à s'approcher du Ganamichna. Il y avait Joseph qui était là. Donc, quand Reuven décède, Rachel, elle ne peut pas bâtir ce mari avec n'importe qui. Elle a encore des comptes à rendre à la famille de Jacob. Ouais, la famille de, des trois frères là-bas de Reuven, et Youssef. Puisqu'il y a encore Youssef qui est là. Et 50 secondes après, c'est Léa qui décède. Donc elle va dire, quoi De toute façon, je suis en train d'aller qu'il y ait quelqu'un de cette famille qui se marie avec moi. Qu'est-ce que ça peut faire maintenant Sa sœur, elle est décédée de toute façon. Son mari, il est décédé. Elle, elle doit faire le Yiboum avec quelqu'un de la famille d'Yakov. Et sa sœur, elle est décédée, donc elle n'a pas trop avec Shimon. On va lui dire, non, pas du tout. Puisqu'au moment où tu es devenu yéva tu n'étais pas apte à te marier avec Shimon, tu n'as plus de mitzvah de Yiboum, tu n'as plus de zikat Yiboum devant Shimon. De ce fait, elle ne pourra se marier qu'avec Yosef. Là, on n'a toujours pas commencé la Mishnah. La Mishnah, maintenant, elle va nous dire un cas un peu plus affectionné encore. Elle va nous dire même mieux que ça. Finalement, lorsque Réouane est décédé, pour le moment, il y avait Shimon et Yosef, ils sont en vie. Shimon maria à Léa, Yosef maria à Osnat. Donc, Réouane décède, Yosef fait le yiboum à, à Rachel. Très bien. Après, Shimon, sa femme décède, Léa décède. Et après seulement, il y a Yosef qui décède. D'accord Vous avez compris le cas Donc je reprends encore une fois. Rouven décède. Yosef fait le hiboum à Rachel. Yosef, maintenant, il a deux femmes. Sa, euh, la belle-sœur de Shimon, parce qu'elle est ma... C'est la sœur de... Rachel qui est la sœur de Léa. Et en plus, ça, est une étrangère, Osnat. Après, Yosef décède. Et maintenant, il y a ces deux femmes qui vont venir en hiboum devant. Devant Shimon. Maintenant, devant Shimon, les deux femmes qui lui tombent en riboum devant lui, il n'y en a plus aucune qui ait une inceste, qui a, qui a un interdit de courva, de, de, de, de proches-parents devant lui. Pourquoi Parce que de toute façon, cette, les Rachel, c'est plus sa belle-sœur, c'est plus la sœur de sa femme. Sa femme, elle est décédée depuis longtemps. Alors maintenant, en théorie, elle devrait être permise. Eh ben non, on lui interdit tout. Et Binatora, en plus, ça a même pas besoin de faire la Khalidza, pas comme c'est marqué dans le bartender, entre parenthèses. Ça, c'est une autre histoire, hein, comme ça comme ça, explique tous les commentateurs. Et il n'y a plus aucune... Pourquoi Selon le même principe. Au moment où Reuven est décédé, Rachel n'a pas eu de mitzvah de hiboum face à Shimon. Si elle n'a pas eu de mitzvah de hiboum face à Shimon, elle a pris un statut de échette archélobim comme mitzvah. C'est devenu la soeur, la sœur, femme de son frère sans mitzvah. La soeur, femme de son frère, s'il n'y a pas de mitzvah de c'est un riouf karet. Elle est devenue maintenant une erva. Après, Yosef se marie avec elle. Yosef s'est marié avec une erva. Même si après la cause. Elle va... La cause, de, la cause initiale, qui était le fait que c'est la sœur de sa femme, elle, elle a disparu. Mais puisqu'à un instant, elle s'est retrouvée... À un instant, pendant le moment où elle est devenue Yevama, elle n'a pas pu faire le hiboum avec Réhouven, elle a pris un statut. Elle n'a pas pu faire le hiboum avec Shimon, elle a pris un statut de Eschatach, archalobim comme Mitzvah. Et maintenant, c'est devenu une, une inceste indépendante, qui va maintenant, en plus de ça, coller son interdit à l'autre soeur, à l'autre femme, à Osnat. Et, et, de ce fait, et de ce fait, ni Osnat ni Rachel n'auront à faire le hiboum. Ok Niboum, Khalitza, rien du tout. Et dernière situation avec les trois frères. Après, c'est Shlosha, Achimon trois frères. Shnaimon et deux d'entre eux qui sont mariés à deux sœurs. Vechad, un qui est marié en étrangère. Donc Rouven, Shimon et Yosef, qui sont mariés à Rachel, et Léa et Osnat. Et après quoi Nouvelle situation. Un, des deux frères mariés aux sœurs, a divorcé sa femme. Reuven, il a divorcé il a divorcé, a divorcé Rachel. Ensuite, va mettre Nochrit celui qui est marié à l'étranger, c'est-à-dire Yosef, lui, il est décédé et et ensuite. Réuven qui a divorcé de sa femme. Maintenant, il se marie lui avec Osnat. Et maintenant, on va mettre. Et après, Réuven décède. Vous avez suivi la situation, elle est très simple. Je reprends Réhoven, Shimon et Youssef. Qui est marié, Réuven divorce Rachel. Et pendant ce temps, c'est Youssef qui décède, il reprend sa femme, devient Osnat. Il s'avère que Osnat, elle s'est jamais retrouvée en situation d'être une co-épouse avec. Euh, avec Rachel, puisque Rachel, a divorcé divorcé par lorsque Réhouven va finalement décéder, et eh bien, Shimon va pouvoir se marier avec la femme de Rouven, Osnat en l'occurrence, se marier avec elle parce que ça n'a jamais été la Tsara terba, ça n'a jamais été une co-épouse d'une inceste. Zoïch va mettre, donc va mettre, il est décédé, et Réouven, Zoïch c'est sur ce cas pareil qu'on a dit, que tous ceux qui sont finalement décédés au Shinigarjo, qu'ils ont divorcé et qu'il ne se... Alors, selon la de Michel, il y a des grandes discussions sur ça, mais on va vous dire un petit peu, que dans les cas de situation où les femmes qui étaient des proches-parents des incestes, interdits par l'inceste sont décédées ou ont été divorcées, et qu'elles ne tombent pas en y devant l'autre frère, devant l'autre, Saroten, Mottarot, leur Tsarot, leur co-épouse, vont devenir permises à faire le y Donc, en l'occurrence, je reprends la situation très rapidement, Reuven, Shimon, Yosef, Reuven divorce Rachel, Yosef décède, Osnat vient en hiboum chez Reuven, Reuven décède, Shimon peut se marier avec Osnat parce que Osnat n'a jamais été co-épouse avec Rachel, étant donné que Reuven avait déjà divorcé, divorcé Rachel au moment où Reuven décède. C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de la cela tous.